Salut à toutes et à tous un petit coribo. J'essaie d'être discret parce que là, c'est bien compliqué. J'essaie de le tendre l'avant avant que... L'autre caisse... quoi notre casse-noisette qui vient de temps en temps, tu sais qui fait ses musiques, et tout ça. Enfin, chaque année c'est le même truc, On ne pas marre toi. Ça allait ouvrir des boosters Oui. C'est cool, oui. oui. Et aujourd'hui, c'est le numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme booster dans le numéro 3 Un impact de la genèse. Ah bah il est donc qu'il y a En quoi souffle tout seul. Oh non. On comme on ouvre un paquet de l'inois. de Et après, on recycle tout. Et on a un extra sacrifice inutile. Adritron Astérisme, et pas Astérix, hein, le Gaulois. Jongleur de dommages, majeur artiste. Une licorne, chevalier du cauchemar. Un nid de draconis. Un phoenix, chevalier du cauchemar. Et décidément, c'est une bonne ouverture. Oh, mm -hmm. Caliba, flûte incantation mm -hmm. pour terminer. Oui, oui, c'est ce bon. bon, on a compris. Bon, c'est comme ça, je vais goûter toute seule des cookies. Ah, bah ben voilà, ça se fait. En fait, demain, c'est moi qui l'ouvre le booster. Oh non, mais y'en a main un peu. Ah, mais c'est trop oh. Très bien. À demain, alors, les petits curieux. Et un bite, ma réplique. Regarde, ah, grave, je suis un crocodile.